Bon début de semaine à vous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment installer un certificat de sécurité SSL sur un site internet. Si vous avez un site web et que vous n'avez pas encore de certificat de sécurité, vous pouvez utiliser euh, l'option de Let's Encrypt. C'est une organisation qui permet de générer et d'installer des certificats de sécurité sur un nom de domaine gratuitement. Donc euh, la plateforme, le, le, le nom de domaine de la plateforme, c'est Inscript, e mais généralement, vous pouvez trouver euh, les certificats de sécurité de Inscript e dans la majeure partie, dans plusieurs des, euh, des, des, des panneaux de configuration qui se trouvent présentement sur le marché. Donc là, je vais vous expliquer comment vous pouvez le faire via euh, la plateforme, via le cPanel. Bon, éventuellement, si vous avez un serveur différent du cPanel, je pense que vous pouvez regarder si cette option est disponible dans votre serveur. Donc là, on va commencer. Donc ici, si vous, euh, si vous voyez mon écran, ici, là, il y a euh, le nom de domaine, ça s'appelle Let's Inscript. Et vous allez voir, en fait, euh, bon, les quelques informations par rapport à ce qu'ils offrent. Donc la plateforme offre pas mal de, du moins, il y a plus de deux, 260 millions de sites Internet qui utilisent Let's Inscript. Donc ça vous montre à quel point c'est relativement populaire. Euh, bon, maintenant, je vais vous expliquer brièvement comment vous pouvez l'installer sur un site web. Et je vais utiliser l'un des noms de domaine euh, que j'ai à ma disposition. d'un instant. Donc, là, ce que je vais faire premièrement, c'est d'utiliser un nom de domaine que j'ai à ma disposition. Ça s'appelle mon portfolio. Donc, ce nom de domaine, présentement, n'est pas dans mon serveur. Donc, on va, on va, faire, on va installer. On va d'abord ajouter le nom de domaine ensemble. Et ensuite, on va voir comment ça n'a pas de certificat. Et je vais faire l'installation au complet du certificat. Donc, premièrement, je commence par ajouter le nom de domaine. Donc là, je vais commencer par ajouter le nom de domaine. Donc, je, fais, je clique sur ajouter. Et je vais mettre le nom de mon mon portfolio. Bon. Là, je vais créer un dossier pour ce nom de domaine. Là, et je clique soumettre. Donc là, là, vous voyez que le nom de domaine a été généré. Ici, je mets « https ». là vous voyez que ça en fait ça me renvoie vers une page qui n'est pas sécurisée. Donc là je vais vous expliquer comment on peut euh, comment je peux générer le certificat H, le certificat de sécurité pour ce nom de domaine-ci. allez, vous devez rechercher l'onglet euh, SSL TLS TLS status donc, j'ai clique ici et là, je vais rechercher mon nom de domaine. Bon là, j'ai mon nom de domaine ici. Bon là, présentement ça me même ça s'expire en mars 2023, bon du moins donc, je vais cliquer ici sur « Voir ». Et je vais d'abord premièrement supprimer. Je clique sur « Désinstaller ». Et ensuite, je vais repartir dans ma configuration et je vais cliquer sur mon, mon portfolio. Euh, donc Là, maintenant, si je si je mets « si euh, HTTPS ». Là, vous voyez que c'est sécurisé. Donc, euh, et je pense que c'est pareil pour celui-ci aussi. Donc. Ok, donc maintenant qu'on a pu installer le certificat de sécurité, euh, ce qu'on peut faire davantage, c'est de rediriger euh, le, les, les noms de domaine HTTP vers HTTPS. Bon, là, pour le moment, c'est pas encore configuré, mais, euh, éventuellement, je peux, dans ma configuration, dans ma configuration des de, de HT Access, forcer la redirection vers, vers HTTPS. Donc, ce que je vais tout simplement faire, c'est d'ajouter, dans mon, dans mon dossier HTTPS, ce code-ci. Donc, ça veut tout simplement dire quoi, concrètement? Ça veut dire que si, si par exemple, mon HTTPS n'est pas actif, euh, j'aimerais forcer euh, la, direction, la redirection du site internet sur le HTTPS. Donc, je, je vais faire sauvegarder. Et si je reviens ici et j'enlève je, ça, vous voyez que ça force automatiquement la redirection vers HTTPS. Donc, en gros, ça, c'est un peu euh, ce que vous pouvez faire pour activer le certificat de sécurité HTTPS sur un site internet gratuitement. Donc, juste pour résumer... La première chose que vous allez faire, c'est aller dans l'onglet, euh, dans l'onglet qui s'appelle SSL TLS Statio ». Mais si vous pouvez regarder le nom. Et ensuite, quand vous allez cliquer là-dessus, vous devez sélectionner le nom de domaine que vous voulez utiliser, par exemple ici. Et ensuite, vous allez cliquer sur Run Auto SSL. Bon, euh, ça va aussi dépendre de la langue que vous avez. Donc, éventuellement, ça va être un bouton qui veut dire, qui, qui voudrait dire euh, activer l'auto SSL. Et ensuite, vous allez cliquer sur. Quand vous allez cliquer sur activer, ça va générer le certificat de sécurité SSL sur sur votre nom de domaine. Bon, il y a aussi, il arrive parfois que ce soit généré automatiquement et que ce soit ça ne marche pas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que si ça ne marche pas, vous pouvez tout simplement cliquer sur View certificat et vous pouvez supprimer euh, comme en en cliquant en cliquant sur sur on installe » install ou désinstaller et ensuite vous pouvez régénérer. Donc, ça, c'est vraiment tout ce que j'avais partagé aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Euh, si vous avez des questions ou des commentaires ou des ajouts, ce serait un plaisir de vous entendre euh, en bas de cette vidéo. Passez une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Bye.